Ali envolée devant le couchant. Je subis la langueur du jour déjà pâli. Je suis très lasse, et je ne veux plus que l'oubli. Si l'on parle de moi, l'on m'en sans doute, et mes pieds ont été déchirés par la route. Certes. On doit trouver plus loin des cieux meilleurs, des visages plus doux. Je veux aller ailleurs, je vous l'ai dit. Je suis affaiblie et très lasse, tel le dernier rayon du soir dernier s'efface. Ma douleur m'apparaît très lourde et très légère. Oubliez-moi qui suis une âme passagère. Je suis venue ici, je ne sais pas pourquoi, et j'ai vu des passants se détourner de moi. Sans vous comprendre et sans que vous m'ayez comprise, j'ai passé parmi vous noirs dans l'ombre grise. Sans hâte et sans effroi, je rentre dans la nuit, avec tout ce qui glisse, avec tout ce qui fuit. Je pars comme on retourne, allégée et ravie de pardonner enfin à l'amour et la vie.